Bonjour tout le monde, on se, on se retrouve pour une, nouveau, une nouvelle vidéo sur la chaîne de Quentin et Aujourd'hui on va ouvrir des cartes pokémon il hey, est pas génial mon petit frère Salut les amis, je suis avec mon petit frère que j'aime très fort qui s'appelle Valentin Voilà et ensemble on va ouvrir donc, comme tu as dit des cartes pokémon Ouais, Et tu sais où elles les cartes pokémon Non Sous ton depuis tout à l'heure Elles étaient là Et je t'ai ah. acheté ça Voilà, pour que vous puissiez une voir Une ultra chimère c'est des Ultra chimères ça Ultra Chimère Ultra Chimère D'accord Bah je connaissais pas tu vois La première carte La première carte Ok donc on va ouvrir ça tous les deux Et en fait le truc c'est que bah, Tout ce que tu vas ouvrir ça va être pour toi Ah bah attends avant d'ouvrir On va déjà regarder ce qu'il y a dans la boîte Du coup Alors ça c'est quoi Tu vois tu montres comme ça euh... la carte Alors ça c'est qui Tu connais lui comme Pokémon Euh oui c'est Ama d'Ultra Chimère Ultra Chimère et c'est fort Euh ben oui Ouais c'est assez fort quand même et après, donc là, t'as. Euh... C'est un jeton. Le pouf. jeton de Brindibou. Ah, c'est Brindibou, je crois que c'était. Ok. Et donc, nous avons deux boosters. Choisis lequel tu ouvrais en premier. Celui-là Vas-y. Alors, tu l'ouvres devant le la le... caméra. Devant la caméra, tu l'ouvres. Attends, comment on l'ouvre Ah, oui, par derrière. Ouais, là, devant. Faut que tu mettes tes mains là, devant. Ça va aller Ouais, ça va. Nickel. Eh tu veux tu... que je <rire> ouais. Alors, je t'aide. Et devant la caméra, hein Ouais, ouais. Regarde. Tu tires là. Ah, putain, mais moi, je galère. <rire> non, je crois dans la première vidéo Pokémon en plus j'avais dit ouais c'est ultra simple Pokémon en fait ah non ça y est tu vois comme ça je te sors le paquet de cartes et tu et, alors je découvre la première et après bah, tu les, tu montes les autres ça marche allez alors c'est parti oh, je les tiens l'envers je crois voilà tu vois ah, tu oui, les tiens comme ça vas-y alors la première c'est il s'appelle Euh Greek Note. attention tiens les bien tiens les bien mets tes deux mains mets tes deux mains pas peur tu prends tes deux mains voilà comme ça euh, le, la première c'est Greek Note Ouais. De, de type terre. D'accord. Ah ouais, non, de type euh, costaud. Ouais, après on a quoi Vas-y, vas-y, continue. Reste devant la caméra. On l'apprend au petit frère à faire des vidéos, ça va être cool. <rire> euh, après on a. Attention. Oh. Je te les tiens, vas-y. Alors dans ces cas-là, on va faire comme ça. Je te les tiens et tu les retires à chaque fois. Alors tu les présentes. Alors ouais. ça c'est qui Après on a l'arrivée de type plante. L'arrivée, vas-y. Alors la prochaine, je te laisse la retirer la première. Attention. Après on a Kenotor de type magie. C'est normal ça, ah mmh. bon <rire> Après on a Rapillon de type œil. C'est Psy. Ah, type Psy. <rire> Après on a sauve Kipou de type O. Ouais, tu le connais sauve Kipou Non. Moi non plus. C'est une puce. <rire> une puce ah ouais, c'est vrai que ça ressemble à une puce. Ensuite. <rire> on a Magneti. Et il, il est tout oeil. brillant en plus. Mmh. Et que j'ai sur Pokémon nul. Et ça, ça veut dire qu'il est rare. C'est vrai, ça veut dire qu'il est rare quand il brille. Mmh. Ok, la prochaine. Euh, Latias. Ah ça c'est bien, c'est un Pokémon légendaire oui, je, je crois C'est vrai Oui, le mien il fait 120 wow. Et pas Vas-y euh, C'est quoi ce type Son type c'est légendaire, je sais pas, je connais pas ce type là J'avoue, <rire> euh, une carte énergie bon. Après on a une type énergie fait. C'est fait ça Oui, ah, je ça, ça c'est fait euh, Après on a Carapagos De type O Après on a Colombo. L'inspecteur Colombo, tu connais pas hein. Non, non c'est Colombo. <rire> de type magie Non, Attends. normal. C'est un Pokémon de type normal. C'est l'évolution de vous? Poichignon, je crois. Ouais, c'est ah ça. Oui. Poichignon, pardon. Poichignon. Et la prochaine, okay. la dernière Attends, et c'est l'évolution... De, po de Poichignon, c'est ce que j'ai euh, dit. Ah oui, de Poichignon. <rire> et, ah, énergie recyclée. Et c'est tout. c'est tout. C'est une carte énergie qui euh, fournit des énergies différentes. Ok, on passe au dernier booster. Il y a deux petits boosters, Harmonie des Esprits. Ça, Attends, après un... on ne que... montre pas tous comme ça Non, c'est bah, bon là, les gens ils ont envie, tu les as bien présentés en plus hein. Allez, avouez, avouez il est fort quand même comme youtube. Hein. Faudra que tu nous donnes ta, ta chaîne YouTube après Valentin. Pas. Bah, un jour, un jour. Non. Alors, tu as. C'est qui lui Euh pare-cool. C'est pare cool on dit. Ah. Mais je le connais, je crois que c'est troisième gène. Parécoule de type normal. Ouais, bien, il apprend vite. C'était fort, hein, t'inquiète. Beau de type. Euh... Ah il sait. Psy. Psy Araka de type O, Araqua. ça se dit quoi en fait? Parce Araquana. que c'est en ouais, Araqua. ouais, c'est ça. Oh, Dracarmin. Drag... Oh. je sais qu'il est puissant, Dracarmin. Euh, moi je l'ai, hein, mais il est dans le sombre. Il est en sombre d'accord, il est fait pas il est 100 ténèbres. fois, il fait 120. D'accord, après, j il y a Dracarmin de type, euh, je sais pas. Oh. Euh, Doudou V de type fait Elle est jolie la, la carte. On dirait de, de la. C'est fait en laine. C'est mignon. Oh la prochaine. Oh, c'est quoi la prochaine Oh là la. Là, type électrique c'est. Oh. Je connais C'est quoi C'est fort Euh. Ouais. Ok. Et la dernière. Continue. Parce qu'il y en a encore d'autres là. Il y en a plein. Ah, 120. Mais ouais. Et c'est que c'est pour fées. toi. Hein. Je te les donne tout hein. <rire> Feu juré. Voilà de type électrique. Ok. Aéro qui est l'évolution de Arc-Kepi. arc Arcaipi, ouais, ouais c'est ça. De type... Euh, ben... Non, C'est combat, ça, le point. Ouais. Le point, c'est combat. Et ensuite, donc, une carte oui. énergie. Oh. Et derrière, type 0 Je connais pas du tout, tu connais oh. Oui, je crois que c'est une carte rare, normalement. Ok, oh, super. Et ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre Parce que je connais pas du euh, tout De type, type 0, normal. Ça. Ouais. Un carte dresseur, euh, pokémaniac. Pokémaniac, euh, un supporter de dresseur. Oh, l'eau classe. Avec ça, tu peux te balader de partout. Ouais, c'est bien l'eau classe, hein. Non class de type eau que tout le monde connaît. Ah et après, après c'est les cartes. Une une carte voilà, plus donc le petit jeton tout ça. On fait le jeu. Bah si tu vas après as, avec ton téléphone, tu pourras, ouais. C'est ouais, pour ouais, jouer au jeu, je euh, jeu de cartes, je crois, jeu de cartes en ligne. Ça sur Internet. Ah bah tiens, t'en as deux, c'est cadeau. Non, pour toi, hein. Et tiens, t'as aussi un jeton en plus. Ouais. Alors t'es content Ouais. On dit quoi Merci Quentin. Je te donne un bisou quand même, mon petit frère. Ah, quand même! Et c'est aujourd'hui mon anniversaire! Hein. Et en plus, et check! Mon cadeau! Cadeau! Non, t'auras pas que ça, heureusement. Mais bon, le reste après, c'est. Autre type! Parce que comme vous pouvez le voir, on est des grands fans de. Dragon Ball Z. Ou Super. Ou GT. Non, GT. Non, pas GT. Si, GT aussi, ouais. Ouais, bon, GT <rire> aussi. Allez, on vous fait des gros bisous à tous! On vous dit à très bientôt! Salut tout le monde! Et un jour, peut-être, on fera d'autres vidéos ensemble! Ce hein. serait rigolo! Ouais. Du gaming aussi, non? Quoi? Du jeu vidéo? Ce serait cool Dragon Boxing <rire> Overse 2 En duel, toi contre moi Ouais Allez, vas-y, on fera ça Allez, bisous tout le monde Ciao